Oumar Djang, Mangilei Nouyou. Mangile Saye Nde Kumba. Voilà, Omar président de SOS Littoral, le coordonnateur du collectif de Wakam Tachotem, Nek aussi co-coordinateur des trois villages de Wakam Gor Eyof, déjà Malay Latsi SOS Littoral, Association Bi Lanmo Kotahon Djok exactement. La association Bobo, c'est Association des volontaires de l'environnement de Judo, en 2001, de nous créer des volontaires de l'environnement. En 2008, nous n'est que, si c'est sur les ressources naturelles de WAKAM, Imagination et l'intelligence de la problématique du littoral en compte. Parce que sous nos deux pays, WAKAM-Goryof, il y a deux coups tefèsle, de coups tradition, deux coutumes. de culture. Nous n'est donc comme littoral de nous de Nous n'allons créer une association qui va s'occuper spécifiquement du littoral. Donc, 2008, aussi, a fondé « mon Mansour, the Environment à Pierre Senegal Ray Boom Max Presentation Scientific Boom, and the nous avons the United States, and the University dans Sénégal University of the University of the University of the University of the University of the University of the University of the University of the University of the un of the University of Bon, président de la République, Bimunou Dege, m'a lancé la grande marche du littoral, Alte BH, bien que Alte, a été aux accaparateurs des terres et des espaces, du littoral des terres et des espaces. Président Dege, nous sommes dans une mosquée de la divinité à Okam en juin 2020, président Né, entre-risier de Cornish West, de Nenkobaï, parce que le littoral va vous nous avons fait un plan d'aménagement. Plan de ménagement, il y a eu comment c'est du millionnaire, il y a eu un le... peu de suivi. Mais nous ne sommes pas à Dakar. Nous sommes de voir si de la RTR ou de la Alors, l'association du peuple de Toulou, donc, nous sommes au niveau national et au niveau international. Parce que nous travaillons en réseau et nous faisons beaucoup de productions scientifiques. Voilà. Donc, association situation est très importante. Nous à que nous avons dit que nous avons dit que nous que les que dans l'actualité. que que que que que que que que que que que que que akh momelam ay alalam wa gendarmerie bobu mu ñew dal ci population ngor xam nga lolu moy ab jaxaso kako fonni bon gendarmerie amone ngor amna luñu wax president de la République mais du deug parce que ñoom dañuy am information fu ne president dañ ko wax ne wa ngor yi dañ mais président, ñung kay ñaan mu delu ginaaw ci gendarmerie ngor wa neeri ngor dox nañ len fenen yaangi place yu bari lañ len proposer li je ne sais pas si je suis un gentleman. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis de homme. un un un Mais moi, le budget général ici, le commune d'arrondissement, il n'y a Dakar. Sénégal. la mairie de plateau. Mais il y a des gens qui ont dit, et puis a a des et puis a dit, il y a nous avons dividé ici une association collective de Tank, des trois villages de Tank, mmh. tant est nous avons dit traditionnel nous avons dit que nous. Euh, nous avons les parcelles de nous avons les parcelles nous avons 3 de 3 nous avons nous nous avons que nous avons nous avons mais mmh. Mmh. De, de, de, de, de, me ma Mais ma Voilà, mmh. e, mmh. 90 millions de, de, nye, de mo, mmh. donc Donc le problème le président de la République n'a pas les bonnes informations. Ma, euh, alors, maioria, bon, mais alors, comme à il faut, faut les bons interlocuteurs, nyo, nyo, donc, là, là, là, là, là. Alors, je ne me alors pas que je ne suis pas là. Comme je vu, après ne Mais nous ne suis les là. Je ne suis pas là. virage ni voilà Donc, les populations contre cette brigade là. Parce que là. pas pas qui vous savez, il y a de qui ont été de vous Oui, nous avons mairie, ce que Oui, vous que servir l'État, mais Mais l'État, police pour qu'on donc, euh, il ne faut pas nous dissocier le, le, le peuple, la population de l'État. Le peuple et la population, font partie intégrante de l'État. Donc, euh, titre privé, il y a eu état D'abord, le remembrement des almadis Nous avons fait l'État des liens. Donc, l'administration a fait effacer titre foncier d'amour. Nous avons fait titre privé de l'État. C'est les lois d'expropriation. Mais, mais mais bien, bien. Ben lui exproprié de indemnisés. Bon, aujourd'hui, un état des lieux est fait. Nous l'État est fait. Et puis, l'État a Dara, parce que l'État de 1960, mais si c'était des champs de culture, il y a des Alors, qui les titres depuis la guerre deuxième guerre mondiale, nous l'État de mon et puis, vivait, comment Mais population traditionnelle, les populations autochtones, et je le renvoie à la déclaration de l'ONU sur le droit des populations autochtones. Mais toujours moi, Au niveau des conventions internes, les autochtones, ils ont des droits, et ces droits-là, il faut que l'État les respecte, et l'État apparemment ne respecte pas ces droits. Son aéroport, par exemple, l'État Ça tant que le président promet les des autochtones donc, l'État-là, même la loi de 64-40, de juillet 64, il faut réorganiser le foncier. Mais quand même, il faut que ce soit un peu d'amour, mais un Pourquoi ils ne priorisent pas le dialogue, les concertations Alors, l'État-là, il faut allumer le feu. Après, il n'y a que le sapeur-pompier. C'est ça, mais il y a une cacophonie dans la gouvernance... Voilà, mmh. maintenant, nous lançons un message d'apaisement, parce que ça ne sert à rien, et les gens me disent, nous et encore, il y a trois morts, hein? mmh. parce que c'est mmh. cette technique qui est une un mètre carré, un habitant. une technique, une technique qui est une lacrymogène, une une voilà, mais je vous le dis, je vous informe. moi j'étais, je, je suis parti le lendemain là-bas pour euh, voilà quoi faire un tour et rendre compte là avec euh, le grand seigneur, euh, pas que nous remercions et toute l'autorité traditionnelle du pays encore, ainsi oui. que les autorités administratives, les anciens maires et le nouveau maire. Ah voilà, affrontement Omar. il y a eu trois morts là encore, dont, dont un nouveau né, hein, alors c'est mon génie, mon corail. Lolo aussi, aussi informé les autorités de la République Pour y voilà. et ça c'est c'est vraiment dommage hein le dise mais lolo a révolté la population. faut aussi amener un peu de cacophonie parce que bon je Wakam, en train de me de WAKAM. Mais il y a une autre collectivité de WAKAM, qui est la collectivité de WAKAM. Je suis Omar que est nous. reconnaître Girafius bon a joué son leadership, il y a des gens mais a communauté, mais a de alors, je sais que le bonheur continue aussi de faire entretenir la division. Je ne sais pas le je depuis un certain nombre d'années, mais je ne Parce que proposer un plan de sortie de crise à Wakam, mais je ne sais pas. le il faut marcher au pas d'un peuple. Comme comprendre le je ne sais pas le je Parce que je ne sais pas, donne le marginal. Mais le président de la République d'Al, je ne sais pas le je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je ne sais pour dire que euh, bon, les bonnes informations. Alors, il faut des assises euh, sur le pontier, dans nos localités-là, de tant que, ou à où, assises, il faut été l'État puisse organiser que toutes les parties, parties, yop top, mais il y a une solution. Mais l'État puisse faire des assises. Depuis plus de 10 ans, on a bombe sociale, bombe sociale. Oui. Les gens vont s'affronter, ils vont se tuer parce que la ressource naturelle, c'est le frontier. Une ressource naturelle, faut nous dire. D'abord, mais il faut faire nous nous nous nous nous Donc, le population, en tant survit même parlé de survie. Alors, nous Niam qui le ferait à un conclave, alors tant que euh, les bons bah. interlocuteurs, ceux qui sont les plus représentatifs, pour la société civile, aux associations tant que d'idjoudou, tant que nous nous sommes encadrés avec le préfet de Dakar, Loko, le collectif des trois villages de Tanke, Nous président recevoir, nous l'avons recevoir président mm. nous l'avons recevoir, nous parti fait, nous le parti nous l'avons fait et nous l'avons fait, nous l'avons fait parce que nous développement durable, et nous aujourd'hui, bon, il y a des problèmes de nous. Ce que nous faisons, c'est nous avons répatrié tout Nous avons tous les problèmes fonciers sur la table, mais nous n'avons solution. Mais les état à n'ont Donc, nous allons inclure un cri du cœur et cet appel-là nous défendons. Comme nous défendons les états généraux de l'éducation, les assises nationales, etc. Voilà. Oumar Diagne, je remercie vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup à tous. Merci beaucoup, Ndaïkoumba. Voilà. Mais, en Fataline, vous est président du SOS Littoral, coordonnateur du collectif de Wakam à co-coordinateur des trois villages de Wakam, Ngor et Yoff, Nous allons nous Nous Merci, Omar, Diredjief. Merci, Omar, Diredjief.